Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui un tutoriel pour vous montrer comment euh, lister des fichiers qui sont euh, stockés dans l'ordinateur, des fichiers locaux. Alors, ça va être assez intéressant parce que cette méthode, évidemment, fonctionnera avec tous les styles de fichiers. Là, on va les filtrer quand même parce que, euh, pour vous montrer le résultat, ce qu'on va faire, on va les afficher ensuite dans euh, bah, des contrôles images, euh, histoire d'avoir un genre de, de petite vignette, une petite visionneuse, on va dire très basique. Mais euh, l'idée surtout est de vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est lister les fichiers. Alors, pour ce faire, je vais lister euh, les fichiers qui se trouvent dans un de mes dossiers. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, le dossier, en fait, c'est un sous-dossier de mon dossier image sur le PC, dans mon dossier utilisateur. Donc on va voir comment on peut faire tout ça euh, pour récupérer déjà dans un premier temps tous ces fichiers. Alors vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué, on va utiliser un peu de c -Sharp. Donc on va créer déjà un script qu'on va appeler euh, tout simplement euh, load, load image, enfin, ou, ou peu importe ici, euh, parce qu'ensuite on va les charger... Euh, dans un contrôle, mais euh, on va pas euh, trop s'arrêter là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite poser un canvas, parce que c'est avec ça que je vais euh, travailler ensuite, et euh, ce qu'on va faire, on va affecter ce script ici au euh, canvas. Donc, on va l'éditer ensemble, et on va voir déjà comment on peut lister euh, ces fichiers. Alors la première chose qu'on va devoir faire, évidemment, euh, on va utiliser ici que le start, on va le faire au start de, euh, du jeu, hein, peu importe, euh, voilà... <coughs> Et on va déjà définir une chaîne de caractères qui va être le path. Alors le path tout simplement ça va être le chemin pour accéder à, à, ce, à ces fichiers. Alors ici vous avez pu voir qu'ils sont dans mon dossier système image en fait. Alors pour ça vous connaissez peut-être pas, pour ceux qui ne savent pas, il y a la classe système. Ensuite on peut utiliser environnement et get folder. Alors getFolderPath. Alors ça va tout simplement nous permettre de renvoyer euh, le dossier, en fait le chemin du dossier euh, d'un fichier par exemple, enfin d'un dossier en particulier. Ici ça tombe bien parce qu'on veut utiliser justement un dossier système. Donc on va de nouveau utiliser système environnement et on va aller chercher les Special folders. Et dans ces special folders, vous pouvez voir que vous avez accès à pas mal de choses. Mes documents, programmes, files, enfin tout ce qui est possible. Hein. Et euh, moi, ce qui va m'intéresser, euh, bah, c'est les images, donc My Picture. Donc, si je fais ça, automatiquement, ça va me renvoyer euh, le dossier de mes images. Mais moi, ce que je veux, c'est concaténer ça avec le sous-dossier. Donc, le sous-dossier, je vais le concaténer. Je vais faire un double slash. Pourquoi un double slash D'ailleurs, je vais le mettre à la ligne pour que vous compreniez bien. Euh, comme ça, on verra un peu mieux. Le double slash, ça permet par exemple, au cas où vous faites un caractère d'échappement comme slash n, euh, dans un chemin de fichier, en fait, on va doubler les slash pour indiquer que ce n'est pas un caractère d'échappement. Euh, et donc, le dossier s'appelle ce paysage, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai mon path. Alors maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est récupérer tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier. Alors pour ça, je vais utiliser... La classe directory et getField. Alors, euh, pour utiliser ça, il faudra importer un espace de nom. Alors, cet espace de nom en C, c'est system.io. IO pour input ou output, et euh, c'est en général ce qu'on va utiliser pour faire des opérations sur les fichiers. Donc, là, euh, directory.getField va nous permettre de récupérer en fait tous les chemins complets avec le nom du fichier euh, dans un tableau. Donc, on va faire un tableau de string. On va le nommer « fields » au pluriel. Et on va dire que c'est égal à « directory.getFields ». Et là, on va tout simplement passer en paramètre bah, le path qu'on a créé au-dessus. Donc jusque-là, tout va bien. Donc là, j'ai un tableau de string qui va contenir plusieurs éléments qui vont être chaque fichier, en fait les chemins complets de chaque fichier qui se trouve dans ce dossier. Donc pour tester ça, on va faire une boucle « for each ». Donc on va tout simplement dire euh, ici « string ». On va laisser euh, item dans la collection qui s'appelle fields, qui est mon tableau. Donc qu'est-ce que je vais faire bah Là, pour vérifier que ça marche, je vais tout simplement faire un, euh, on va faire un simple debug.log. Pardon. Et on va y passer items. Voilà. Donc, euh, on enregistre. On va tester ça tout de suite pour voir si dans notre console, ça sort bien correctement. Donc là, j'avais 6 euh, fichiers, il me semble. On va tester ça et on peut voir que j'ai bien ici dans ma console, vous pouvez voir « paysage Portugal. Jpeg. .jpeg, .jpeg, .jpeg. Ici, j'en ai une qui s'appelle « Unnamed ». Donc, on peut voir qu'ils sont toutes là, elles sont bien listées. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, attention, euh, là, on va lister absolument tout. C'est-à-dire que si j'ai un fichier TXT dans, dans, dans, ce, fichier, dans ce dossier, ben, je vais être embêté parce que là, euh, ce que je vais en faire, moi, maintenant, c'est les afficher dans des images. Donc, évidemment, vous avez vu comment ça fonctionne, vous pouvez lister comme ça tous les fichiers et les récupérer dans votre projet. Alors, et bien évidemment, ça ne fonctionne que sous Windows. Euh, alors, sous Mac, je vous avoue que je n'ai pas testé. Euh, je suppose que ça ne fonctionne pas non plus. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que ça ne fonctionnera pas sur les plateformes mobiles. Donc, euh, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, l'idée, euh, bah, c'est quand même de pouvoir les charger, au moins les voir. Ce sera intéressant ici. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter dans notre Canvas... Un nuit panel. Cet ui panel, on va partir sur le canvas. On va le dimensionner un tout petit peu plus petit, voilà, histoire de bien le distinguer. Encore une fois, je m'occupe pas trop ici de la mise en page. Et euh, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter euh, à ce panel un composant qui s'appelle groupe. Alors, attendez que je ne le retrouve parce que je, hum, c'est pas groupe, c'est Grid Layout Group. Voilà. Donc, en fait, ça va nous permettre d'avoir euh, ce composant. De, de, de, de gérer en fait l'affichage dans le container, et ici ça va être le panel donc imaginons ici que j'ajoute et d'ailleurs c'est ce qu'on va utiliser, une row image vous pouvez voir que, alors petit bug ça ça l'a toujours fait, il suffit de la déplacer et elle se met bien, vous voyez donc l'intéressant c'est que maintenant si je duplique ici ces images, vous pouvez voir que et je vais d'ailleurs le faire plusieurs fois, je fais des CTRLD vous voir qu'elles viennent se mettre les uns à côté des autres grâce ici à mon composant grid layout group qui se trouve dans le panel donc en fait ça va gérer le comportement du container donc là, on va pouvoir, par exemple, modifier le spacing. C'est-à-dire que je peux choisir d'écarter un petit peu les images. Vous voyez, ici sur X, je vais lui mettre un spacing de 10. Et sur Y, pareil. Alors sur Y, on ne le voit pas. Il faudrait que je recopie encore quelques images. Mais on peut voir que du coup, ici, euh, ça joue sur Y. Regardez. Hop, si je le modifie, on peut voir qu'elle remonte. Voilà. Donc je vais laisser 10. Par contre, au niveau des images, on va modifier un petit peu ça. On va mettre, euh, on va mettre, on va mettre euh, 300. Euh, non c'est un petit peu off quoique si on met 300 par 200 euh, ça pourrait faire l'affaire bien que ça me paraît un peu grand mettre 250 par 180 voilà donc ici euh, voilà comment ça va fonctionner vous avez bien compris qu'à chaque fois ici qu'on va venir rajouter un composant il va venir se placer correctement alors ce que je vais faire, je vais agrandir quand même un peu mon panel, euh, parce qu'il se trouve être un peu plus petit, alors pourquoi je n'ai plus les poignets, euh, panel, panel, parce que j'étais sur le canvas je pense, non même pas, alors c'est peut-être du long composant, donc on va le désactiver deux secondes, alors c'est pas ça, alors... ah oui mais c'est parce que je suis pas en dimensionnement, m'excusez, donc on va agrandir ça, voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de place, de toute façon ici vous aurez bien compris que c'est pas la mise en page qui va être le plus important. Donc, maintenant qu'on a fait ça, comment on va opérer ben, On va devoir charger dans les, en fait, dans, dans chaque item qu'on récupère, donc chaque chemin ici qu'on récupère, on va devoir le charger dans ce « Control Raw Image ». Alors, j'ai pris un « Control Raw Image », ce n'est pas par hasard, parce que dans une image, ce serait plus complexe. Là, on va pouvoir le charger en tant que texture. Donc, ce qu'on va faire... Ici, évidemment, ça deviendra un préfab par la suite. Donc, euh, dans... ça va même devenir un préfab tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Parce que moi, je vais devoir instancier dynamiquement dans ce panel en fonction du nombre d'images. Euh, bah, tout simplement des row images ici. Donc je vais le glisser là pour en faire un simple préfab. Évidemment, j'en ai plus besoin ici dans mon panel. Par contre, au niveau de mon script, c'est maintenant que ça va jouer. Donc on va aller chercher ici notre script qui se trouve sur le canvas, qui s'appelle image Et ici on aura besoin de deux variables publiques. Alors évidemment la première, vous vous doutez bien, ça va être euh, le panel. Donc je vais faire un GameObject, je vais le déclarer en GameObject, et je vais l'appeler panel en minuscule, enfin avec un P majuscule quand même, pour respecter euh, la norme. Et ensuite je vais avoir besoin euh, d'un champ public qui va contenir mon préfable, en fait qui va être, euh, on va l'appeler image. Euh, alors, c'est le type, pardon. Donc là, je dois. Avoir... Alors, j'ai pas accès au raw image. Pourquoi Parce qu'encore une fois, namespace. Donc, ça, on le connaît. UnityEngine.ui pour avoir accès aux éléments de lui. Et maintenant, je peux utiliser le type raw image. Et on va l'appeler vignette, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, euh, première chose. A chaque fois ici que je fais ma boucle, je vais devoir vérifier quand même. Ici, j'ai l'intention de ne mettre que des JPEG. Parce que si je mets un TXT et que j'essaye de l'afficher en tant que texture, je vais avoir un problème. Donc là, je peux tout simplement faire un IF. Je vais faire IF item. Point, et là, je vais aller chercher les derniers caractères, c'est-à-dire l'extension substring. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est la classe string. On va en fait demander un index de départ. Et moi, je veux démarrer en fait sur les trois derniers caractères pour avoir uniquement l'extension. Donc je vais faire item lente la longueur complète de l'item et je vais soustraire 3 parce que en fait j'ai besoin de la totalité moins 3 et ensuite c'est la longueur ben, la longueur ça va être de nouveau 3 donc je vais dire que si ça c'est égal à par exemple jpg qui est l'extension que je recherche à ce moment là je vais faire quelque chose alors par contre j'ai une erreur de syntaxe voyez euh, ouvert ouvert ici c'est ici que j'en ai une de trop voilà donc Maintenant, si c'est bien une image JPG, je vais pouvoir la charger tout simplement euh, en tant que texture dans mon image. Donc, euh, là, on va devoir tout simplement... Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais là, ce que je vais faire, moi, je vais utiliser de nouveau la, la classe système IO pour utiliser Feel read all bytes. c'est-à-dire qu'on va lire euh, tous les bits de notre image pour les transformer en texture. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un tableau de bytes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le type byte, ça va voir, mais c'est euh, tout simplement, euh, les, ça va de 0 à 255 si ma mémoire est bonne. Et ici, on va faire un, donc on va l'appeler byte arrêt. voilà, tableau de byte. On va dire que c'est égal à fill, donc là j'y ai accès encore une fois grâce à la classe système.io, et là on va faire readAllByte de quoi De l'item. Donc ça c'est parfait. Ensuite, j'ai besoin d'une texture 2D. Donc, je vais prendre texture 2D. Je vais éclairer une variable que je vais appeler im, euh, texture, par exemple. Euh, et je vais dire que c'est une nouvelle texture 2D. Et ici, je vais être obligé de lui mettre un, une, une width et une height. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre 2 et 2, par exemple, ou 1 et 1, hein, peu importe. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ça n'aura aucune espèce d'importance. Parce que même si je l'initialise comme ça, ensuite, euh, en fait, on va maintenant charger l'image, en fait, enfin le tableau de bits, euh, ensuite dans... Euh, alors j'essaie d'être compréhensible, en fait ce qu'on a récupéré ici dans euh, le tableau de bytes, on va tout simplement le charger ensuite dans la texture. Et ça va prendre, en fait, la taille par défaut de l'image. Donc voilà, c'était le petit aparté. Donc justement, on va faire ça. Alors qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour récupérer ça dans la texture euh, Je dois dire tout simplement que im texture. Et là, je vais aller chercher load euh, image. Voilà, load image. Et évidemment, qu'est-ce que je charge dedans Alors ça, c'est tout simplement pour charger, vous voyez, le tableau en fait, qu'on qu a créé, donc bit array. Byte array. Donc voilà. Mais le problème, euh, ici, ça c'est bien, mais ça va me permettre en fait, de savoir si c'est chargé. Donc je vais créer en fait une boolean devant pour dire, euh, par exemple, is loaded. En fait, ça voudra dire que ici, le boolean va revenir à true quand ce sera chargé. Donc Dans la foulée, qu'est-ce que je fais ben, Je fais tout simplement un « if is loaded », donc si c'est chargé. À ce moment-là, ben, regardez, ça va être très simple. On va tout simplement euh, déclarer ici une « row image », parce qu'on va instancier maintenant, qu'on va appeler « ri ». Et on va instancier maintenant notre préfab, donc « instantiate ». Notre préfab qui s'appelle « vignette », rappelez-vous, on vient de le déclarer au-dessus, qui est tout simplement « ma row image ». Euh, et on va mettre le parent parce que là moi je suis sur le canvas et en fait le transform parent ça va être tout simplement le panel parce que c'est à l'intérieur que je dois le mettre euh, et donc panel point alors je vais y arriver excusez moi panel.transform voilà Maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire Tout simplement à affecter la texture. Parce que si je fais ça, j'instancie une raw image, mais vous pouvez voir qu'elle était vierge et elle est blanche. Et donc, ça ne sert à rien. Moi, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre cette raw image qu'on vient d'instancier. Et je vais faire un get component sur quoi Sur de nouveau raw image. Et on va aller chercher euh, la propriété texture. Et on va lui affecter tout simplement l'im texture. Et voilà. Bah, C'est aussi simple que ça. On va tester ensemble pour voir si ça marche. J'enregistre. On lance et on va voir si tout ça fonctionne correctement. Donc normalement, je devrais voir mes images s'afficher, ce qui n'est pas le cas du tout. Alors évidemment, c'est logique. J'ai oublié, regarder de mettre le panel dedans. Et j'ai oublié de mettre mon préfab Raw Image. Ça ne pouvait pas fonctionner. Donc je relance et maintenant, on devrait observer. On peut voir que j'ai bien toutes mes images qui sont chargées une par une euh, dans le contrôle. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez voir que c'est une solution euh, très simple pour lister les fichiers. Et ensuite, ici, pourquoi pas faire une visionneuse. Donc, évidemment, il faudrait rajouter euh, une barre de défilement pour pouvoir gérer plusieurs images. Ici, ça tombe bien, ça rentre juste dedans. Mais si c'était plus grand, je risquerais d'avoir des petits soucis d'affichage. Ça déborderait et ce ne serait pas euh, super. Donc, il faudrait encore jouer avec les éléments de lui. Mais en tout cas, ici, l'idée était vraiment de vous montrer euh, comment on peut euh, tout simplement charger euh, des fichiers qui sont stockés localement parce que là encore une fois vous pouvez voir que ces images ne sont pas dans mon projet mon projet contient que mon préfab mon script et ici le dossier scène par défaut donc euh, ça permet vraiment euh, d'avoir euh, de lister en fait tout ça là je liste que des jpg vous avez pu voir que je je, je gère en fait les jpg mais j'aurais pu très bien euh, lister des fichiers texte ou tous les fichiers euh, par exemple si je voudrais faire des fichiers texte j'aurais pu utiliser je euh, J'aurais pu utiliser le même principe qu'ici avec des textes, euh, avec des champs texte, et ça m'aurait fait une liste et j'aurais pu cliquer dessus par exemple pour les exécuter. Je pourrais le faire là aussi. Maintenant qu'on a l'URL. Alors attention, pour ceux qui ne savent pas où sont les URL, regardez, c'est très simple. Ils sont ici. C'est-à-dire que ici j'ai un tableau euh, de string qui est ici String Fields. Voilà. Donc ce que je vais faire pour que vous compreniez bien, on va copier ça. On va supprimer le type et on va le déclarer ici tout en haut et on va le passer en public pour que vous puissiez voir exactement. Vous voyez que ici, si je lance, on va pouvoir observer dans le script du canvas. Alors attendez, je vais enlever le Maximize on Play. Voilà, euh, dans le script du canvas, on peut observer euh, bah que j'ai rien. Alors, je n'ai pas enregistré certainement. On va recommencer. Je l'ai bien passé en public Stringfield. Oui. Voilà, ça compile. Et on devrait voir apparaître. Voilà, il est bien là, fil, comme vous pouvez le voir. Donc, empty. Si maintenant je lance, j'ai bien ici tous les éléments, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais agrandir avec les URL. Regardez, toutes les URL sont bien ici. Donc, ensuite, il suffit de parcourir le tableau comme on l'a fait là. Voilà j'espère que cette petite vidéo va vous plaire euh, encore une fois euh, vous pouvez voir qu'on sait faire énormément de choses avec unity je rappelle que ça c'est valable sous windows ça ne fonctionnera pas évidemment sous android euh, ni sous iOS, sur les plateformes mobiles. Donc voilà, maintenant vous avez appris à, à lister euh, des fichiers en tout cas, et euh, là les exploiter dans un genre de visionneuse. Alors si vous voulez aller plus loin avec la visionneuse, si vous voulez qu'on va plus loin avec ça, pourquoi pas À ce moment-là, euh, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires de cette vidéo, après évidemment avoir mis un beau pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait de vous être abonné mais en tout cas on pourrait pourquoi pas si ça vous intéresse essayer de prolonger un petit, un petit peu ça et en faire une vraie visionneuse avec beaucoup plus de vignettes espérer parce que là encore une fois elles ont toutes le même ratio bon on pourrait aussi gérer ça on pourrait aussi gérer une barre de défilement euh, parce que là vous pouvez voir que si ça sort du container vous voyez que ça descend en dessous c'est pas terrible quoi donc tout ça ensuite il faut le gérer mais euh, ici euh, vous avez déjà appris ça donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh, si vous voulez aller plus loin que ça. Euh, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, euh, bah, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo. Allez, à bientôt, bye bye